Oui, en 2015, c'est possible avec quelques clics de souris de déployer des dizaines de serveurs virtuels, quelques clics de souris déployer une application, ensuite réorienter des, euh, des load balancers, puis on a un déploiement de nouvelle version d'une application web ou quelque chose comme ça, des choses vraiment fantastiques, mais on oublie que, dans le fond, il reste encore euh, des bons vieux ordinateurs derrière ça, du métal, qui consomme de l'électricité et qui euh, dissipe de la chaleur, donc... Euh, c'est de ça ce que je vais vous parler, les infrastructures qui sont derrière le cloud, en réalité. Donc, le cloud public dit Web, parce que e Web a été acheté par Internet il y a environ un an. Donc, euh, on est en ligne depuis deux ans. Euh, on a trois régions en production, comme c'est écrit ici. On a Montréal, on a, on a commencé Montréal au début du projet, fin 2013. Ensuite, on a ouvert Dallas, Amsterdam. Amsterdam, c'est récent, ça fait moins d'un mois que c'est ouvert. Puis, présentement, on est en train de déployer une région à New York qui sera probablement notre, notre plus grande région euh, la plus active. Et voilà, on a aussi un calendrier pour 2015. Tout ça, c'est gracieuseté euh, de l'acquisition d'Internet, qui avait environ 20 euh, centres de données dans le monde. Donc, euh, nous, dans le fond, ces centres de données-là sont déjà bourrés de clients euh, avec du, du métal, donc des serveurs euh, rackés. Donc, environ 50 000 serveurs en tout. Donc, nous, euh, mon équipe, ben, on ouvre des régions cloud dans ces, dans ces centres de données-là pour pouvoir euh, donner à ces gens-là la possibilité de tirer les bénéfices euh, qu'on connaît du cloud. Donc euh, ici une petite idée de qu'est-ce que c'est une région cloud. <coughs> donc celle de New York, qu'on ouvre dans le début 2015, janvier 2015. Donc déjà une région, un déploiement initial, c'est environ 7 racks. Donc je ne sais pas si vous connaissez les racks classiques, donc en tutu. Euh, c Près, tout près d'un demi-million de dollars, je pense, d'investissement initial. Euh, des racks, les racks sont 10 kilowatts. Bon, je que ça ne vous dit rien, mais c'est quand même difficile d'obtenir ça dans certains centres de données. C'est beaucoup, beaucoup d'électricité parce que naturellement, dans un, une architecture cloud, la densité est très élevée. Donc, on a beaucoup de, beaucoup de serveurs au pied carré. Euh, nous, on utilise euh, le control plane, qui est dans le fond OpenStack. Dans le fond, OpenStack... Euh, J'imagine que, que vous le savez, là, mais en réalité, tout ce que ça fait, OpenStack, c'est juste un ramassis de solutions libres qui permettent d'orchestrer euh, des machines virtuelles et de donner euh, euh, les fonctionnalités aux clients par un API. Donc, euh, nous, c'est 100% virtualisé. Donc On essaie de tirer, euh, en fait, il appelle ça le dogfooding. Donc, on essaie de tirer les mêmes avantages que Jonathan offre à ses clients. C'est-à-dire, euh, au lieu d'utiliser du métal pour déployer les, le logiciel même d'OpenStack, on utilise une couche de virtualisation pour pouvoir... Euh, déployer une autre version en parallèle, et bien, exactement les mêmes avantages que vous auriez avec euh, une application web. Par exemple, quand on fait la migration de nouvelles nouvelle version d'OpenStack, ça nous permet de déployer tous ces services-là en parallèle avec la nouvelle version, euh, faire des tests dessus, s'assurer que tout fonctionne, puis quand on est prêt, bien, on redirige euh, un IP de load balancer dans les centres de données qu'on a listés, qu des endroits où on a de la difficulté à obtenir ça. Parce que là, en plus, ce n'est pas 10 kW, c'est 10 plus 10, parce qu'en réalité, chacun des règles est alimenté par deux... Circuit différents, au cas où il y en a un qui tombe. Là, 5 -5. Mm -hmm. donc, 5 -5, si il y en a un qui va marcher 5 Exact, donc 5-5, puis s'il y en a un qui tombe, il faut que le, le deuxième soit prêt à prendre 10. Encore une fois, euh, c'est fantastique, en 2015, les VM, ça tombe jamais, tout ça, mais y a, en, en dessous de ça, il ben, y a des gens qui, qui se battent pour rendre ça euh, comme ça, puis c'est les mêmes problèmes qu'en 1980. Donc, euh, Internet peu a décidé de miser un peu sur un cloud haute performance. Pas faire du Digital Ocean ou rien de ça, mais essayer d'offrir des, des machines qui sont haute performance aux clients pour des applications qui auraient besoin de ces performances-là, que ce soit euh, le HPC ou euh, le Big Data ou que, que quelles que soient les applications, nous on, on a décidé de s'orienter plus côté haute performance. Comment on fait ça? Ben On offre des VM avec euh, des CPU euh, dédiés, donc quand on parlait des CPU tantôt, en réalité on est, on est capable, avec OpenStack, de euh, de donner un, une partie d'un CPU, quelques corps mais des, des, vraiment les dédier à une, à une machine virtuelle. C'est-à-dire que jamais cette ressource-là, si la machine n'utilise pas, elle est perdue, jamais quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser à sa place. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que... Je ne sais pas si chez Amazon c'est offert, mais ce n'est pas le cloud classique. Le cloud classique, c'est on empile les VM une par-dessus l'autre. Les six CPU que vous n'utilisez pas dans votre machine, nous, on les utilise pour on les revend à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le modèle cloud classique. Donc, euh, encore une fois, on fait des VM gigantesques pour ces, ces applications qui sont euh, haute performance. Donc, euh, 16 cores, 64 gigs de RAM. On, on va en parler un peu plus tard dans une autre slide. C'est quand, euh, quand même problématique, ce genre de VM-là. Puis, euh, le stockage centralisé. Donc, nous, on a une super solution de stockage centralisé qui s'appelle SolidFire. Euh, avec ça, dans le fond, c'est un SAN centrale, qui scale super bien, qui a haute performance, puis qui offre du euh, Quality of Service. Donc, ça nous permet d'éviter le problème du Noise Neighbor, c'est-à-dire que euh, c'est un des clouds, à mon avis, c'est un des seuls clouds, là. je suis sûr qu'Amazon a des solutions pour ça, mais ça doit coûter une fortune, où est-ce que on peut euh, rouler, par exemple, une base de données qui a des, des, euh, des besoins intensifs au niveau des disques, euh, on peut provisionner ces, ces ressources-là, puis encore une fois, les rendre euh, dédiés à votre machine, donc pas de, pas de Noise Neighbor, qu'ils donc les performances vont être stables, vous allez savoir exactement qu ce que vous avez, comme si c'était un, un vrai serveur que vous aviez. Le sujet de cette présentation, c'est les expériences en production. Donc, après deux ans en production, qu'est-ce qu'on a, qu qu a appris Je suis arrivé chez Web, je venais du, du cloud privé, donc j'avais travaillé chez Ubisoft à faire des clouds privés pour l'entreprise. Donc, je connaissais bien OpenStack, je pensais qu'on pouvait juste prendre un cloud privé et ça, offrir ça au public. Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des grosses, euh, des grosses questions de sécurité dans un cloud public qu'on n'a pas dans un cloud privé. Moi, dans l'entreprise, j'étais habitué, euh, même si je voyais une faille de sécurité, bon, euh, si la personne fait ça, on va savoir c'est qui, on va l'appeler et on va lui dire d'arrêter, C'est n'est pas, pas trop compliqué. Dans le cloud public, n'importe quel fournisseur d'infrastructures publiques, même e-web avant qu'il y ait le cloud, des denial of service, il y en a tous les jours, ça, ça, ça peut monter à 30 gigabits, on a des attaques. Les, les, ce qui arrive aujourd'hui chez les fournisseurs de services, pour votre information, c'est quand vous lisez sur, euh, je sais pas, sur TVA Nouvelle, il y a une attaque contre Visa, Mastercard, ce n'est pas quelqu'un qui fait ça de son sous-sol, il, il utilise des fournisseurs de services comme nous pour prendre le contrôle de certaines machines qui ne sont peut-être pas aussi bien protégées, qui sont à vous, des clients, Il les retourne contre euh, pour une attaque d'amplification, ça. donc ça impacte notre infrastructure beaucoup. Donc, les questions de sécurité, c'est super important chez un fournisseur de cloud public. Puis ça, ça a dicté euh, beaucoup de, de décisions qui ont été prises au niveau euh, technologique euh, pour éviter toute, euh, toute surface d'attaque au maximum. Donc, euh, ça, c'est un point. Donc, on va parler euh, du stockage, qu'est-ce qu'on a appris au niveau réseau traditionnel ou euh, SDN. Est-ce que, est que vous connaissez c'est quoi SDN? Est-ce que tout le monde, non? Euh, SDN, c'est Software Defined Networking. C'est comme une, une nouvelle... Euh, façon de faire de la réseautique euh, qui est de plus, en plus, euh, de plus en plus en vogue, si on veut. C'était vraiment le, te, le terme en vogue là, 2014 pour euh, les clouds. Donc, euh, on va en discuter un peu. Euh, la nature des VM, que ce soit la densité, comme on parlait, euh, quand on overcommit », c'est justement, est-ce qu'on empile des VM sur un même VCPU ou on, on les dédie puis l'hybridisation qui est un point très important. Ça, s'il y a une chose là ici que pour, pour vous, je pense que c'est ça qui est, qui est le plus à retenir, on va en discuter. Puis euh, naturellement, comment faire l'immigration? migrations bien, il y a deux nouvelles versions d'OpenStack par année. Ça, ça veut dire que deux fois par année, nous, on change complètement le Control Plane. Il ne faut pas que ça impacte aucunement les VM des clients. Donc, euh, il y a des bons défis de ce côté-là. Puis on a appris, dans le fond, que c'est faisable et que ça fonctionne bien. Donc, euh, stockage local. Quand je parle de stockage local, c'est les serveurs. Donc, le cloud, en gros, c'est quoi? C'est des racks complets de serveurs, un U, qu'on a dit. Puis, sur ces serveurs-là, on, on instancie des, des machines virtuelles pour les clients. Donc, euh, initialement, nous, on avait déployé notre cloud. Il n'y avait aucun disque local dans les serveurs. Donc, il y avait le, le stockage, c'est le stockage centralisé seulement. Pas de disque local dans les serveurs, ça veut dire pas de disque qui tombe en panne, pas de RAID à monitorer, pas rien. De... On, coupe, euh, on coupe un gros problème, on enlève un gros problème. Puis, euh, tout ça est stockage centralisé, etc. Nous, chez eWeb, on a, euh, chez e -Web, on a très bon développeur ils nous avait développé dans OpenStack, il avait fait des modifications d'OpenStack. En passant, eWeb, on a été 24e contributeur euh, OpenStack. Euh, donc, en termes de, de, de, de volume de commit. Maintenant, je pense qu'on est redescendu, parce que là, naturellement, des gens comme Red Hat, HP, etc., ben, ça a plus de, de puissance. Mais euh, Donc, euh, on avait même développé une extension qui forçait le bout sur volume, bref, qui, qui nous, nous rendait fonctionnel, même si on n'avait pas de stockage local dans les, dans les serveurs. Donc, qu'est-ce qu'on a appris C'est qu'on s'était trompé. Euh, stockage local, presque obligatoire, parce que, premièrement, le, le Solid Fire, la, la solution centralisée de stockage est beaucoup plus chère que des disques. Donc, euh, là, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais on a des gens euh, qui vendent les machines virtuelles, ils sont intéressés à avoir des prix qui sont concurrentiels, donc euh, ça c'est plein. Et puis, euh, conformité OpenStack aussi, euh, OpenStack, il y a environ, euh, quand on parle de l'API OpenStack, il y a environ 400 appels qu'on peut faire, 400 calls sur l'API. Donc, il y, a, il y en a vraiment beaucoup. Puis, euh, c'est difficile de savoir tout, toutes les façons que les gens peuvent se retrouver dans une situation où il y aurait besoin de stockage local parce qu'ils font un snapshot de machine virtuelle ou un snapshot de volume, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que si vous, si vous partez un cloud public, encore une fois, vous concurrencer Google ou Amazon, il faut mettre du stockage local dans vos machines, comme ces gens ont fait, c'est presque inévitable. Ah, oh, OK. Bon, euh, stockage centralisé, qu'est-ce qu'on a appris? Ça aussi, c'est est important. Est-ce que les gens connaissent Ceph ici? Oui. OK. Donc, euh, bon, notre, notre stockage centralisé qui était notre fierté. Oui, c'était performant. Fiable et redondant, aucune panne, jamais aucune... Là, ce que, ce que, quand je vous dis qu'un un stockage centralisé, ça, ça veut dire que de, des milliers de VM qui roulent sur les Compute Nodes, disons que vous avez des VM, vous en avez des centaines, même si on perd les Compute Nodes, là, il y a un rack qui s'éteint complètement, le 10 kW plus 10 kW n'a pas fonctionné, il y a une panne complète à, à Hong Kong, whatever. Ben, vos VM, vu que les données sont centralisées dans un système, les, on peut réinstancer vos VM, ils vont redémarrer exactement où est-ce qu'ils étaient. La VM, elle va, va booter exactement. les données sur le disque ne seront jamais perdues. Donc ça, c'est super, c'est super fiable. Tandis que là, présentement, avec des disques locaux, que ce soit chez Amazon, Google ou chez WebEthernap, si vous instanciez une VM avec des disques locaux et qu'on perd la Node Compute parce que le motherboard a euh, pris feu, ben, votre VM, on ne l'a plus, la VM, on ne l'a vraiment plus. Euh, si vous avez fait affaire avec quelqu'un comme Jonathan pour vous aider à déployer vos, <rire> vos applications, ben, vous avez une façon de faire revenir ça rapidement. Mais il reste que le stockage central, c'est quand même euh, c c très fiable. Donc, on était très contents de ça. L'extensibilité, le scaling aussi, super. SolidFire Fire fonctionne très bien. On rajoute une node quand on a besoin de plus d'iaps ou plus d'espace. De, on a parlé du Noise Neighbor. Puis, naturellement, c'est plus cher qu'une solution open source. Puis, il y a deux ans, on connaissait pas CF, je ne pense pas que c'était rendu très loin. <coughs> Puis, euh, là, c'est ça. Là, Aujourd'hui, on le connaît bien, on l'utilise. On ne le, le rend pas disponible dans notre clan encore. On travaille dessus fort pour le remplacer. En gros, CEF, c'est mieux que n'importe quelle solution de SAN centralisée. C'est vraiment le futur du stockage. Puis, euh, vraiment, ce projet-là est vraiment fantastique. Nous, si on pouvait reculer deux ans, on n'aurait jamais mis euh, l'autre solution. On aurait mis Ceph. Ceph est très bien intégré avec OpenStack. Donc, euh, imaginez, là, vous prenez euh, des serveurs que vous avez, des disques, puis vous faites un sand, un demi-million de dollars avec ça. Vraiment, euh, Ceph, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment impressionnant comme projet. Donc, euh, un stockage central, on, on sait que c'est obligatoire justement parce que les gens vont vouloir faire des backups de leur, de leur machine virtuelle. Pour certains clients, ce ne sera pas satisfaisant de dire si on perd une compute node, vous perdez vos VM. Donc, il y a toujours des gens qui vont vouloir euh, se sécuriser avec un stockage central. Si vous avez besoin d'un SAN ou vous êtes en train d'étudier l'achat d'un SAN ou quelque chose pour votre infrastructure, je vous conseille fortement de regarder de ce côté-là. Un vrai challenger pour les solutions de, de stockage. Euh, une, petite une petite discussion euh, bloc versus objet. Je ne sais pas si euh, vous, vous connaissez euh, le concept. En gros, encore une fois, des blocs, c'est les bons vieux disques qu'on connaît. Tandis que les objets, ben, c'est comme S3 d'Amazon ou Swift d'OpenStack, qui sont dans le fond euh, consommation par API. Euh, beaucoup moins de performance, du, du cold storage qu'on appelle des backups, des choses comme ça. Ceph fait les deux directement, euh, de façon native. Puis ça, pour nous, ça ferait une grosse différence. Si on avait Ceph présentement, c'est on diminuerait beaucoup la fragmentation. C'est-à-dire que quand on, quand on déploie une nouvelle région de cloud, on doit déployer, dans notre cas, en parallèle, une solution objet, une solution bloc. Et puis, euh, au début, la journée qu'on lance, ben, ces deux systèmes-là vont utiliser à 1%, 2%. Donc, il y a une fragmentation... On, on, si on pouvait concentrer ça sur la même solution, vous comprenez les, les avantages au niveau des, du capex spécialement. Donc, euh, encore une fois, euh, c'est vraiment un, un, un super, euh, comment dire, un Linux du, du stockage. Sur que si vous stockez des données, vous allez en entendre parler euh, dans les prochaines années. Euh, ok, l'expérience euh, au côté réseau. Bon. Nous, on est allé avec un système très traditionnel euh, quand on a lancé le cloud, parce que dans le fond, eWeb est un fournisseur de services qui a déjà un gros réseau, euh, qui a déjà des gens de réseau, de l'infrastructure réseau qui est en place, donc on s'est un peu à côté sur euh, ce bon vieux réseau traditionnel, haute, haute performance, qui fonctionne très bien. L'alternative, ça aurait été d'opter pour le SDN, Software Defined Networking, qui, qui il y a deux ans existait déjà, qui était à ses débuts, et puis, euh, dans le fond, on a, on a évité ça. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Bien, on, on a des problèmes aujourd'hui qui pourraient être résolus par le software-defined networking. Par contre, euh, selon moi, pour les, les, les points que j'ai listés là, qui étaient vrais en 2013, sont toujours vrais. L'immaturité des solutions open source, bien, on a appris, je pense, le mois dernier, que Rackspace, qui est un gros fournisseur de, de cloud aux États-Unis, euh, cessait d'utiliser OpenVSwitch, qui est la solution SDN numéro un pour leurs solutions privées, donc même pour les clouds privées, elle trouvent que ça ne fait pas le travail. Donc, euh, c'est ça, on euh, ne s'attendra pas là-dessus, là, étant donné que euh, vous n'êtes pas des pros sdn Je voulais convaincre des pros sdn d'éviter le piège, mais bon. <rire> <rire> <rire> Euh, c'est ça, l'infrastructure réseau, quand on parle de 50 000 serveurs, naturellement, des switches, à, des switches 10 gig à 30 000 il y en a des, des centaines et des centaines. Il faut rentabiliser ça avant de dire on va utiliser un système plus flyé de software-defined networking. Si vous voulez, la vraie définition du software-defined networking, si vous n'avez euh, si vous, vous pas saisi exactement c'est quoi, il y a une seule définition, c'est la séparation du control plane et du data plane. Bonne chance pour euh, <rire> intégrer ça. Donc, c'est quand, quand même complexe, mais c'est quelque chose qui va arriver. Euh, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, beaucoup de solutions, euh, même des solutions commerciales SDN qui sont en place. Donc, euh, on va y arriver, mais c'est un gros, euh, gros changement pour toute cette industrie-là. Je suis sûr que dans, votre, dans vos entreprises, vous avez euh, des, des, une équipe réseau, des gens qui s'occupent du réseau, ou qui ont des, des compétences réseau, donc... Euh, ces gens-là doivent complètement euh, réapprendre, si on veut, euh, tout ce qu'ils qu connaissent, parce que dans l'SDN, ce n'est plus du tout des switches Cisco qu'on... Euh, ce n'est pas ça, là, c soit c'est complètement logiciel, ou euh, ça, beaucoup, beaucoup de changements de ce côté-là, puis ce pas quelque chose qu'on peut, qu peut implanter facilement dans un cloud public. Dans un cloud privé, ce serait beaucoup plus facile à implanter. Je pense qu'on aurait quand même des, des problèmes euh, à éviter. <rire> Donc, euh, nous, on est allé avec un modèle traditionnel, les bons vieux VLAN. Qu'on connaît, qui fonctionnent très bien, qui sont très performants, puis qui reposent sur le métal. Donc, euh, oui, on a des problèmes reliés à ça. Ce pas des problèmes de performance, ce pas des problèmes de panne. Ça, c'est des problèmes qu'on aurait eu si on avait été SDN. Là, on a des problèmes de limitation de technologies qui sont un peu. qui datent un peu. Par exemple, les 4096 VLAN, Ben oui. Quelqu'un chez Cisco qui a décidé d'utiliser 12 bits pour identifier les VLAN, fait que ça nous limite à 4096. Si on, ça, ça pour vous simplifier ça, si à chaque, à chaque client, chaque client qui vient dans notre cloud, on veut leur donner des réseaux qui sont isolés. On ne veut pas que ces clients se retrouvent euh, tous avec les mêmes LAN et puis qu'ils puissent s'attaquer à l'autre. Il faut, faut répliquer un peu qu ce qu'on donnerait à un serveur physique, c'est-à-dire son propre câble sans va sa switch avec son VLAN. Donc, on fait ça dans le cloud. Maintenant, en donnant un One, un, un LAN à chaque client, bien, on, se trouve à, on se trouve à utiliser les VLAN disponibles. Il y en a juste 4096 dans un environnement réseau. Donc, à chaque nouveau client, ça, on pige dans nos VLAN en réserve, puis un jour, on n'en plus. Donc ça, c'est un problème qu'il faut adresser. La fameuse limite euh, IPv4 aussi. Euh, comme vous savez, euh, des euh, IPv4, ben c'est ça, il n'en reste plus. C'est environ euh, 10 de l'IP, je pense, maintenant. Il y a, il y a, je pense IBM ont acheté une compagnie. Ils ont acheté une compagnie à plusieurs millions de dollars juste parce qu'il y avait beaucoup d'IP. Ils, ils ont pris les IP et ils ont acheté le reste. Parce que maintenant, c'est ça que ça vaut. Donc euh, encore une fois, IPv6 va adresser ça. Puis IPv6, euh, ben moi, je pensais que je ne le verrais jamais de ma vie parce que ça fait comme dix ans qu'on en parle. Là, je suis comme plus sûr, là. Dépendant à quelle âge je prends ma retraite, il va peut-être avoir du IPv6 ou non. Mais euh, solution, ben oui, c'est ça. Le SDN règle ces deux problèmes-là. Le SDN règle vraiment ces deux problèmes-là. Par contre, il faut qu'on soit tous à bord de ce bateau-là, c'est-à-dire qu'il faut que l'équipe réseau soit formée SDN, il faut que, soit, euh, SDN, faut que ça ait fait ses preuves en termes de performance. Des choses qui ne sont, euh, sont pas tout à fait euh, encore là. La seule limite qu'on a dans notre cloud, pour la, la machine virtuelle, c'est qu'elle doit rentrer dans un seul serveur. Donc, c'est ça la vraie limitation. C'est-à-dire que si on avait un bus de mémoire entre deux serveurs, on pourrait faire une VM encore plus gigantesque. On pourrait faire une VM de 1000 cores. Mais là, là ce n'est pas le cas. Donc, le plus petit qu'on a, c'est un vCPU, 1 gig, puis le plus gros, c'est 16 vCPU, 64 gigs de RAM. Donc, euh, nous, on a séparé ça en deux, série A, série B. Il y en a une que c'est le cloud classique, comme on parlait. Les VM sont empilées une par-dessus l'autre, ça coûte moins cher. Naturellement, euh, si c'est des petites VM qui sont, qui sont en overcommit, soit dit en passant, il euh, n'y a pas vraiment d'impact sur votre CPU. Vous n'allez vous vous pas avoir un CPU qui est diminué. Quand, quand votre application va rouler, jamais ça va arriver qu'elle va demander un CPU et qu'il ne sera pas disponible. Tout simplement parce qu'on euh, les empile juste assez pour que ça arrive pas. Donc, euh, on se comprend. Est pas, on n'est pas en train de vous vendre quelque chose que vous n'aurez pas accès. C'est plutôt que... On, on utilise au maximum la machine. Comme on a parlé, nous, on a des, des clients qui, qui veulent un peu plus de performance, qui sont très heureux de payer pour avoir des CPU dédiés, pour que jamais ils puissent même pas, en cas d'erreur, de, de, de manipulation ou autre, avoir une VM qui n'ait pas les ressources euh, qu'elle a besoin. Donc, euh, au début, on n'y croyait pas, parce qu'encore là, au niveau du retour sur investissement, c'est un peu bizarre comme principe. Puis, le cloud classique, c'est d'utiliser les ressources au maximum. Mais quest ce qu'on qu s'est rendu compte en déployant ça, spécialement euh, chez les, spécialement les clients d'Internet, c'est que c'est de, devenu très populaire, les gens utilisent ça. C'est très gourmand parce que là, euh, par exemple, dans un serveur, nous, on pouvait empiler jusqu'à jusqu 100 VM sur un serveur. Là, maintenant, euh, c'est n'est plus du tout le cas. Si dans la série B, si c'est les grosses, les B1.16 qu'on parlait, il y en a deux. Donc, entre 100 et 2 VM sur un serveur, ça, ça change beaucoup... Euh, quand on, quand on déploie euh, des racks. On déploie un rack, on ne sait pas, est-ce qu'il va y qu avoir 100 VM là-dedans ou euh, 10 000 VM. Donc, c'est quand même un gros, euh, un gros changement. Ça rend le provisionnement beaucoup plus difficile dans les salles de données. Mais on est là pour offrir ce que si les clients veulent, n'est-ce pas? Euh, bon, l'hybridisation. Pour nous, là, le cloud hybride, en réalité, le cloud hybride dans la littérature, ça veut dire une partie privée chez, chez vous, puis connecter à un cloud public pour pouvoir burster dans le cloud. Ça, c'est la vraie définition euh, de la littérature. Nous, on a une autre définition. Nous, pour nous, le cloud hybride, c'est du métal et des machines virtuelles qui fonctionnent ensemble. Donc, ça, ça, c'est s'il y a quelque chose que vous, si vous êtes euh, des, des gens qui avaient des besoins d'infrastructure ou qui avaient une infrastructure et que vous voulez faire du cloud, ça, je pense que c'est vraiment, euh, pour moi, c'est la découverte. Là. La possibilité de rendre les gens qui veulent profiter du cloud, de les amener à profiter du cloud sans devoir complètement refaire une régénérie complète de leur système de back-end, de base de données, ou des choses qui vont prendre des années ou qui vont, qui vont se planter, qui n'ont pas les ressources. Ou... Avec ça, on, on a le meilleur des deux mondes, littéralement. Donc, euh, au niveau du cloud, pas de gestion du matériel, naturellement, ça c'est moi qui s'en occupe, les mains dans le cambouis. On a l'élasticité. Euh, paiement à l'usage, etc., tous les avantages du cloud que vous, pouvez, que vous connaissez. Puis, les avantages du métal, donc, euh, on continue de rentabiliser l'équipement qu'on a acheté, les switches à 30 000 tout ça, on a la performance disque qu'on a, qu a élaboré avec euh, nos ingénieurs pour être sûr que le cluster MS SQL continue de fonctionner, malgré les, la charge, tout ça, tout ce travail-là, il n'y a rien de ça qui est perdu, ça fonctionne encore. Puis, il y a des parties de l'infrastructure, peut-être qu'on ne veut pas migrer vers le cloud, ben parfait, on ne les migre pas. Donc, euh, ça, c'est une solution qui est, qui est très, très intéressante pour beaucoup de nos, nos plus gros clients. On a des clients chez Internet qui peuvent avoir facilement 500 serveurs, 1000 serveurs. Donc, ces gens-là, on, on, on s'entend que le cloud, ok, ils sont intéressés, mais avant de bouger 1000 serveurs dans le cloud, ils vont commencer à nous poser des questions sur pourquoi qu on fait ça. Donc, euh, donc nous, avec notre, avec notre modèle réseau, ce qu'on qu leur permet de faire, c'est avec un seul et unique réseau, donc le même LAN, les mêmes IP peuvent avoir une partie de l'application qui est sur le métal et une partie qui est dans le cloud. C'est bien vrai. Donc, ça fonctionne super bien. On a même des gens qui ont, par exemple, imaginé dans le serveur physique sur le rack, ils peuvent avoir des, des firewalls, Cisco, des load balancers, F5, plein de, de grosses machines. Vu que c'est le même réseau, tout ça peut être utilisé. Ils peuvent utiliser leur load balancer physique pour load balancer des machines virtuelles. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est seamless, les deux sont ensemble, travaillent ensemble. Donc, euh, encore une fois, la rentabilité de l'équipement physique. Euh, les avantages, le classique, comme j'écris ici, le classique, c'est une application web. Donc, un euh, front-end dans, dans le cloud qui scale, qui permet de scaler selon la demande, les jours et les, les euh, est-ce que vous êtes sur slash dot aujourd'hui ou peu importe, et puis euh, qui permet aussi, aux, vu que c'est la partie qui que souvent, est la partie qui a le plus de développement, permet aux, aux développeurs d'utiliser tous les concepts de DevOps. Que, donc, Jonathan nous a parlé, donc, euh, permet de déployer activement les nouvelles technologies, de migrer des, vers de nouvelles versions facilement dans le cloud, tout en, en utilisant euh, ce qui était déjà existant, c'est-à-dire souvent bases de données ou autres systèmes qui sont un peu plus legacy, qui vivent dans le métal. On peut pas à investir pour les migrer dans le cloud, on, a, on peut tout simplement continuer à les utiliser sans faire de réingénierie. Donc, euh, c'est possible, ça, il n'y a, a pas beaucoup de, de vendeurs qui l'offrent parce que ce n'est pas super simple à offrir. Eux, ils aimeraient mieux, les gens comme Amazon, ils aimeraient mieux que vous migriez tout ça dans, dans, dans le cloud puis Let's Go, votre serveur de base de données, migrer ça sur une, une VM Amazon à 2000 dollars par mois. Il y en a, puis eux, ils sont très contents avec ça, mais la réalité, c'est que pour les clients, des fois, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, je pense que c'était... Ah oui. dernier point, c'est euh, l'immigration. Donc, encore une fois, le Recycle d'OpenStack, c'est aussi moi. Donc, deux fois par année, il faut euh, migrer tout le Control Plane sans impacter les clients et les VM. Donc, à date, nous, on a commencé avec Folsom. La, les, les versions d'OpenStack sont en... c'est la première lettre, en fait. Donc, F, ce serait la 6e, version. 6 euh, oui. Donc, euh, peu importe. Donc, on a migré Folsom à Grizzly, Grizzly à Havana, Havana à Icehouse. Là, on est en train de préparer la migration vers Juno. Donc, on est un peu en retard parce que Juno, c'est... Euh, ça fait déjà peut-être un mois là, que c'est sorti. Mais nous, l'important pour nous, c'est n'est pas d'avoir de, la dernière version. Euh, la journée que ça sort, c'est plutôt de, de garder, euh, de se garder à jour avec OpenStack pour pouvoir justement offrir aux, aux clients les nouvelles fonctionnalités quand on trouve que c'est nécessaire. Donc, euh, pour vous donner une idée, quand on va faire la migration de Juno, on a Jonathan qui a des VM dans notre cloud. Ben, Jonathan va perdre l'API pendant environ 15 minutes. Il ne pourra pas... Il pourra pas euh, euh, lancé de commande par le pays. Les VM vont rester naturellement euh, up and running, rejoignables, le travail va continuer de se faire, mais euh, ça ne sera pas possible d'orchestrer de nouvelles VM pendant 15 minutes. À chaque fois qu'on migre une nouvelle version, on essaie de diminuer ce temps-là. Là, euh, c'est un challenge qu'on se fait. Donc, je pense qu'on peut, peut le diminuer là, en dedans d'une minute. On n'a jamais réussi. Là, mais... Donc, euh, encore une fois, une fois qu'on a levé le cloud il y a deux ans, c'est le même cloud, c'est les, les mêmes machines. Donc, même si les clients, eux, ils peuvent instancier des nouvelles, des nouvelles applications en parallèle, ben, nous, on, on reste avec l'odieux de devoir garder tout ça up and running. Donc, euh, voilà, le côté DevOps, pour moi, c'est vraiment ça, c'est euh, les clients, on l'a vu simplifié, ils utilisent une API, puis tout, euh, les, tout ce qui était difficile, tout ce qui était, les, les deux jours que, que je, dont Jonathan parlait pour mettre en place des serveurs physiques, ben, tout ça, c'est pelleté dans ma cour. C'est correct <laughs>